Voilà pourquoi je te servirai tous les jours De la boue, tu m'as tiré Du péché, tu m'as fait sortir Voilà pourquoi je te servirai tous les jours Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité